Bonjour François. Bonjour à tous nos amis de l'UTBM. Moi c'est Clément Arbib, Donc je suis promo 10, diplômé de l'UTBM en 2013 du département énergie et environnement et j'ai également fait le master A2I, donc affaires industrielles internationales. J'habite à Tunis depuis trois ans maintenant. Je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, donc le développement de projets éoliens et photovoltaïques. J'ai commencé en VIE, donc pendant deux ans, en volontariat international en entreprise et je suis actuellement chef de projet. Pour vous parler de la situation un petit peu euh, à Tunis, on est en confinement total depuis un peu plus d'une semaine et les, les frontières sont euh, également complètement euh, fermées maintenant. Euh, donc ça a un impact évident sur, sur l'économie du pays, je pense notamment à, au secteur touristique qui est déjà beaucoup impacté et qui va être d'autant euh, plus impacté sur la, sur la saison euh, estivale mais également, nous, à notre à notre échelle, pour notre entreprise, l'activité est complètement au ralenti. Donc, pour pour pallier un petit peu à ça, on essaie de trouver des activités où, nous, en tout cas, moi, à mon échelle individuelle, euh, essayer de me former sur certaines choses. Je pense notamment à l'apprentissage de langue euh, que vous pouvez faire euh, sur certaines applications euh, et euh, également des cours en ligne, donc tout ce qui est MOOC, euh, que vous pouvez accéder depuis, euh, depuis chez vous. De manière plus générale, euh, je vous invite à essayer de garder un rythme euh, au long de la journée et, euh, et notamment une des très bonnes solutions c'est de, de garder dans la mesure du, pro, du possible euh, une activité euh, physique ou sportive euh, chez vous, ce qui permet de, une, euh, voilà, de garder un rythme au, au fil des journées. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour, euh, pour cette période et euh, je vous invite surtout à venir passer vos, vos vacances en Tunisie pour, euh, pour découvrir ce merveilleux pays et soutenir euh, le secteur touristique ici. A très bientôt.